bonjour mes chers élèves bienvenue sur votre chaîne de communique tv je vais vous expliquer clairement dans le contrôle de l'orthographe suivez avec moi s'il vous plaît il n'y a pas uniquement l'orthographe il y a aussi lexique ou vocabulaire la première question c'est vraiment facile il faut il suffit tout simplement de mettre un ou 1. n'oubliez pas que devant p ou b ou m je dois toujours mettre un avec m comme l'exemple de impossible Voilà, et imperméable. Et pour les autres, je dois, je dois tout simplement mettre 1, comme l'exemple de la fin ou le sapin. Mais lorsque je vois P ou B ou M, comme ça, P ou B ou M, je dois mettre toujours IM. N'oublie pas cela. Alors, on passe à autre chose, maintenant deuxième, deuxième question, c'est vraiment simple aussi, complète les mots avec T ou C, C, I ou C. On sait déjà que Cécilie, c'est différent de C. De C, il y a deux sens. Le son C et le son K. Mais Cécilie, il y a uniquement un sens. C'est uniquement un son. C'est le sens C. Glaçon, c'est avec Cécilie. Ne dit pas glaquant. Glace, c'est avec C. Attention avec T. Et le son avec Cécilie. N'oubliez pas cela. C, c'est toujours devant E i, y et c, C, devant a, o et u. Voilà, complète les mots avec i, i, y, i. C'est le son i. On dit une bille, le charpentier, le travail et le voyant. Il faut tout simplement mémoriser, c'est bon. C'est ça ce qu'on appelle l'orthographe, c'est la façon de mémoriser et de ne jamais, jamais oublier. Une bille, le charpentier, le travail de voyons complètement avec s ou z normalement s devant deux voyelles se prononce z comme visiter comme usé comme fraise mais 14 non se prononce comme z n'oubliez pas que je vais écrire sur tableau noir quatre mots qui ont sont différents et vous pouvez tout simplement mémoriser pour quelques minutes et Après vous pouvez tout simplement écrire sur votre copie et avoir de bonnes notes. Alors c'est fini pour euh, l'orthographe. Complétant avec 1 et 1. N'oubliez pas toujours P O B -O M. Devant P O B -O M, je dois mettre 1. complétez les mots avec T ou C, C, D ou C. Comme l'exemple de glaçon, glace, attention et le son. Vous pouvez mémoriser s'il vous plaît. Mémoriser les mots. Complètement avec I, I, Y, I, comme exemple de Ibi, de charpentier, le travail, le voyant. Complètement avec S, Z, S devant deux voyelles, ça s'écrit Z, visiter, user, fraise et 14. N'oublie pas aussi d'écrire les mots dictés. Euh, avant cela, je vais, vais l'écrire sur tableau noir. Et vous pouvez mémoriser et écrire sur votre copie. On passe maintenant au lexique. Alors lexique, c'est vraiment simple. Il suffit tout simplement d'entourer la bonne réponse. Richard est à l'opéra. Est-ce que c'est un gâteau ou un théâtre? L'opéra. Oui. C'est pas un gâteau, c'est un théâtre, bien sûr. La souris grignote du fromage. Est-ce que c'est un animal ou un ordinateur? Oui, on sait déjà que c'est parmi les équipements de l'ordinateur, il y a la souris. Mais la souris ici, c'est pas, pas un équipement de l'ordinateur, c'est un animal tout simplement. Son lit est immense, c'est pas le verbe lire. C'est un meuble parmi les meubles de la chambre. Son lit était immense. Le clown fait son numéro. Euh, le numéro ici, c'est pas un chiffre comme 4 ou 5 ou 10 ou 0. Non, c'est un spectacle. Alors, Richard est à l'opéra, c'est le théâtre, la souris grignote du fromage, c'est un animal, son lit est aimant, c'est le meuble, et le clown fait son numéro C'est spectacle. Euh, Choisis dans la liste le mot qui convient. Alors, pour la note, aux dames, rayons et volets. Hmm. Roues de vélo au soleil, ah, c'est bien sûr les rayons. Alors il y a le mot rayon. Je ou personne. La personne veut dire tout simplement la dame ou le monsieur. Je sais c'est la dame. Liste de musique. Parmi, parmi les notes de musique, tu vois. Dorémi face au Sinon c'est les notes de musique. Ou peut-être liste dérobée au oiseau. Veut dire voler. En ce qui ce qu'elle fait le oiseau. Vol voler. Alors roue de vélo au soleil. C'est rayon. Je personne c'est dame, liste de musique, c'est notes, et de rebé aux oiseaux, c'est vol. Alors, vite fait, on tourne ce qui est juste, Éventuel est-ce que c'est avant ou après euh, Je choisis après. Pourquoi Parce que E vient après C. A, B, C, c'est ça, c'est avant. A, B, C, D, E. Voilà, au accent. Liberté, ce mot vient après bordure. Pourquoi Parce que L vient après B. B, c'est avant. L et C, c'est avant E accent. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo est vraiment bénéfique pour la plupart des élèves de c 1 qui se préparent pour le prochain contrôle. très bientôt avec vous, monsieur, sur la chaîne Jeux TV. Au revoir.